Hey, hey. C'est toi qui a voté pour le sujet de l'intelligence émotionnelle sur ma page Facebook et je te propose dans cette vidéo de voir ensemble en quoi elle consiste, ce qui se passe si tu en manques et ce que tu peux faire pour la développer. Moi c'est Uliana, psychologue cognitiviste et ma passion est de partager des idées scientifiquement testées sur les cerveaux et qui aident à vivre en harmonie avec tes émotions. Du coup je te dis bienvenue sur la chaîne YouTube dans les cerveaux Psy. Pour info, j'ai déjà fait une vidéo sur l'intelligence émotionnelle où j'ai expliqué ses composantes. Et pour ne pas me répéter, je t'invite de la regarder, le lien est dans la barre d'information. Mais j'ai quand même un petit truc à préciser concernant sa définition. Parce qu'on parle beaucoup en ce moment de l'hypersensibilité qu'on associe à l'intelligence émotionnelle. Et ce n'est pas tout à fait pareil. Parce que si tu es comme une éponge qui absorbe les émotions de tout le monde, tu pleures à la vue d'un pigeon qui boite ou tu en veux à la personne avec laquelle tu t'es disputé il y a encore un an, alors une mauvaise nouvelle, c'est que ce n'est pas un signe d'intelligence émotionnelle. Parce qu'elle ne consiste pas dans le fait de ressentir plein de choses et de rester bloqué dans ces chaos émotionnels avec des pensées de type « le monde n'est pas juste »,« personne ne me comprend » ou « comment on peut être aussi méchant ». Il y a même des études qui vont dans le sens d'une hypothèse que les personnes qui présentent cette hyperémotivité risquent d'avoir une mauvaise communication neuronale entre les deux hémisphères qui est due au dysfonctionnement du corps caleux. Dans ces cas, l'information est captée au niveau sensoriel par l'hémisphère droite, mais elle n'arrive pas à se relier correctement à l'hémisphère gauche, qui est notre siège du langage. Du coup, la personne reste submergée par les ressentis, sans pouvoir donner du sens ou faire des liens entre ce qui se passe. Du coup, c'est quoi cette fameuse intelligence émotionnelle Intelligence émotionnelle est la capacité à détecter Comprendre et réguler ce que tu ressens ce qu'on appelle l'intelligence intrapersonnelle et c'est justement de cette forme d'intelligence que je vais parler dans cette vidéo. Mais c'est aussi une capacité à faire tout pareil avec les émotions des gens autour, ce qu'on appelle l'intelligence interpersonnelle. Et tout ça pour t'aider à trouver un comportement adapté qui te permet d'avancer dans la vie en restant en bon terme avec toi-même et avec les autres parce que l'objectif c'est que tu puisses te sentir quand même un peu heureux et épanoui mais une bonne nouvelle, c'est que l'intelligence émotionnelle n'est pas fixe et tu peux vachement progresser au niveau des compétences dans ce domaine. Euh, même si d'après les données scientifiques, les femmes sont dès le départ meilleures en empathie et les hommes sont meilleurs en maîtrise de soi. Mais avant de répondre à la question « comment faire ?», je te propose de voir ce qui se passe si tu ne le fais pas. Premièrement, l'intelligence émotionnelle l'on garde en bonne santé physique. L'étude menée à l'Université de Barcelone a montré que les étudiants qui présentent le niveau plus élevés de cette forme d'intelligence, sont moins sujets au tabagisme et à la consommation des substances illicites. Toutes ces choses qui augmentent les risques d'avoir des maladies cardiovasculaires et neurologiques. Pourquoi et bien Parce qu'ils sont plus en mesure de réguler leur humeur par d'autres moyens que juste les recours à ces substances pour compenser ou modifier comment ils se sentent. Deuxièmement, l'intelligence émotionnelle préserve le fonctionnement intellectuel. En 1970, on a découvert que notre corps possède un système de communication des émotions qui passe par des messages chimiques appelés peptides. Ces peptides régulent la circulation sanguine où voyage le glucose vers notre cerveau. Et l'effet de bloquer ou nier les émotions peut ralentir ce processus, ce qui prive ton cerveau de son carburant et fait que tu as plus de mal à réfléchir, planifier ou prendre des décisions. En gros, tu deviens bébête. De plus, il y a d'autres études qui montrent que de pauvres compétences en intelligence émotionnelle augmentent les risques de développer des maladies neurodégénératives, comme la maladie d'Alzheimer. Du coup, si tu ne veux pas te retrouver un jour physiquement malade et mentalement confus, voici ce que tu peux faire pour développer ton intelligence émotionnelle. Daniel Goleman, le psychologue américain et le spécialiste dans l'intelligence émotionnelle, suggère que plus vite tu es capable de détecter l'émotion dans ton corps, et plus facilement, tu peux gérer son intensité. C'est même la stratégie la plus efficace qu'on connaît en ce moment pour gérer les émotions. Et pour t'améliorer dans ça, c'est la pratique de la méditation de pleine conscience qui t'apprend à être plus à l'écoute de ton corps et moins de tes pensées. Ensuite, Daniel Goleman nous invite de prendre l'habitude de nommer l'émotion pour l'apprivoiser. Ou en anglais, name it to tame it. Parce que le simple fait de dire à voix haute « Ah, j'ai une telle ou une telle réaction », ça permet d'apporter une information neutre au cerveau excité par l'émotion, grâce à la mise en route de neurones dans le cortex préfrontal. Et ça permet aussi de rééquilibrer l'activation entre les amygdales et les autres parties de ton cerveau. Ensuite, le système limbique est une structure plus ancienne que le neurocortex, et du coup, ce dernier n'a pas suffisamment de poids pour réguler les émotions par l'intellect. En gros, te dire « Calme-toi, ne stresse pas, ça sert pas à grand chose. Le système limbique est plus relié au cerveau reptilien qui gère les fonctions physiologiques comme les rythmes cardiaques, la respiration, etc. Edmund Jacobson a inventé une méthode de relaxation progressive qui a été prouvée scientifiquement pour réduire l'intensité d'une émotion. Elle consiste dans le fait de contracter successivement différents muscles de ton corps, garder ses tension pendant 10 secondes, et après aller détendre en expirant. Comme tu peux voir l'intelligence émotionnelle ne consiste pas dans le fait de chercher des solutions ou des idées sur ce que tu peux changer à l'extérieur. Elle consiste dans le fait de pouvoir ralentir et apaiser ce qui se passe à l'intérieur de toi. Bon comme tu t'en doutes bien on se retrouve pas dans trois semaines pour une nouvelle vidéo mais plutôt à la rentrée au mois de septembre et je te souhaite de pouvoir récharger ta batterie interne avec plein d'émotions agréables cet été. De mon côté, je veux le faire dans mon pays natal qui est l'Ukraine. Et, euh, et toi, justement, tu vas faire quoi pendant ces vacances Dis-moi dans les commentaires parce que j'aime beaucoup discuter avec toi dans cette section. En attendant, je te souhaite de continuer de viser le progrès et pas la perfection. A très bientôt. Ciao, ciao